Yo Saïtiros, alors là je suis en train de partir tranquillos, je vais de mes petites affaires, Là, pas trop chaud ce matin. Une fois que vous me voyez pas en train de rouler, <rire> j'ai acheté mes nouveaux gants, allez hop là, allez, tac, j'espère que vous allez tous bien, bon bon ça va, hein, impeccable, hein, comme d'hab, allez, on va partir. j'attends que la voiture elle, passe, euh... voilà, une voiture derrière moi, allez c'est parti, alors aujourd'hui on va parler du moto, euh, bon... Moi, vous connaissez mon désamour pour les motos chinoises, mais j'en parle parce que, voilà, je donne un avis. Hein. C'est la, la news qui est sortie euh, par rapport au Salon de Milan, et c'est la Vogue 525 DSX de 2023. Bon, voilà, Vogue, a sorti un nouveau trail, mais eux, carrément, ils sortent un trail de pratique de chérie. Je sais pas comment ils font, ils sortent un nouveau modèle tous les jours. Euh, bientôt, ils ont sorti toutes les motorisations possibles imaginables. Donc, ils font toutes les motorisations possibles imaginables. Euh, on dirait qu'ils les produisent, euh, de, je sais pas, de série. Hein. Non, mais je veux dire, ça on voyait honda eh, kawasaki yama tout ça et suzuki tout ça compagnies, compagnie euh, ils ont du mal à sortir un nouveau modèle putain eux, ils en sortent un tous les jours je sais pas comment ils se démerdent mais il est bon d'abord après c'est ça reste du chinois comme je sais qu'à chaque fois que je sorte une vidéo sur des motos je me fais incendier en commentaire et je me fais euh... je me prends des pouces rouges parce que les gens ils sont là ouais, c'est pas vrai ce que tu dis les chinois c'est bien machin euh... Moi vous faites que vous voulez, moi je vous donne un avis objectif, hein. je vous donne un avis non biaisé, non non vendu, je sais qu'on est dans une société maintenant. Enfin, C'est passé. Je sais qu'on vit dans une société de nos jours où maintenant les gens sont de plus en plus hypocrites, amoureux. Car regardez sur YouTube, hein, tout le monde dit plus personne ne dit la vérité, tout le monde ne raconte plus que de la merde. Et euh, ils vous, ils vous ils vous disent. il vous dit carrément ce que vous avez envie d'entendre. Moi si vous voulez ça, moi je vous le dis. Moi je préfère parler honnêtement, euh, de manière objectif c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup d'abonnés sur ma chaîne que ça augmente je veux dire que ça augmente de plus en plus parce que les gens s'aperçoivent voilà que je que je que je, que je raconte pas de merde que je raconte pas. Je, je... donc moi pour moi euh... comment dirais-je pour moi les, les, les motos chinoises ça, ça vaut pas le coup hein je veux dire c'est maintenant vous faites comme vous voulez c'est pas grave si vous devez comparer par exemple une Bugatti par parce que Bugatti c'est une des marques où on dit toujours ouais c'est tombe pas pas de entre une Bugatti et une moto chinoise mais ça serait une Bugatti mille fois mille fois moto chinoise j'en ai eu. Parce qu'il y a beaucoup qui me disent « Ouais, tu sais pas ce que tu parles. » Non, mais justement, je sais de quoi je parle. J'ai eu des motos chinoises, donc je sais de quoi je parle. Et euh, j'ai eu un dirt et j'ai eu une motoroutière chinoise euh, une espèce de trail. Euh, je connais un espèce, parce que franchement, quand vous voyez la gueule qu'elles ont, tu sais même pas si c'est un trail ou un roster au final. Après, <rire> c'est pas même mais je c'est vrai que voilà. Et, euh, et ça tombe tout le temps en panne. C est, c est, ça se déglingue à mort, moi quand je me rappelle quand j'avais 20 dote je perdais les étriers carrément de frein les étriers, hein, je parle des étriers, ils se dévissaient en roulant Les l'étrier pendait par terre euh, avais, euh, quand tu fais les vidanges c'est pas une petit peu de limaille de fer que tu vois, c'est carrément de la purée de métal ça c'est pour te dire c'est que déjà les, les, les ajustements sont très mal faits et, euh, et ça frotte énormément et en plus c'est que leur, leur métaux c'est de, de la diarrhée, c'est de la merde et là, tu peux dire que ton moteur il va pas durer longtemps. De plus, le, le jeu au soupapes, tu, tu dois le faire tous les 10 000 km. c'est pas dire dis t'es il ne pas possible. Non, c'est pas des Il par exemple sur 725 DSX et c'est ce qui est préconisé. Tous les 10 000 km. 10 000 km Le moteur, tu dois l'ouvrir pour faire un jeu au soupapes. Ben, pas... Ça se fait pas comme ça. Tu dois ouvrir ton moteur pour faire passer les cales et tout. Au moment, je sais le faire. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui sait pas le faire, tu dois à chaque fois aller au concessionnaire. t'en en as pour 400 euros parce que c'est là où il se coiffre le plus dessus. Et arrête tes conneries, tu te rends compte, tous les 10 000 km, mais la moto tu la sors jamais, alors tu roules pas. Tu roules pas. Hein. Bah, je veux dire, moi personnellement, je fais à peu près dans les 6 000 km par an. C'est-à-dire pratiquement, on va dire, aller, pratiquement tous les ans, je dois me faire un jeu aux soupapes. Non mais il faut arrêter les conneries, c'est abusé, c'est dérange. De plus, il y en a beaucoup qui disent Ouais, mais c'est pas cher, c'est ce que vous croyez, c'est pas cher certes à l'achat, mais quand vous voyez ensuite les prix des révisions, c'est horriblement cher. Pourquoi parce que, comme il faut faire beaucoup plus d'entretien, et ça demande beaucoup plus d'entretien que n'importe quelle autre marque, ça vous coûte cher. Comme, vous, comme le jeu au sofa, tu dois faire tous les 10 000 km et compagnie. Je te dis pas combien, combien, combien ça te taxe la gueule. Mais tous ceux qui ont acheté des motos chinoises, tous ceux pratiquement à 90%, sauf les 10% que ceux qui sont hypocrites ou alors qui sont riches, ils s'en foutent. quand tu es riche, ils n'ont pas l'intérêt d'acheter une moto chinoise, et ils ont tous regretté. Tous. Donc moi je vous dis quand je vois cette 525, ouais elle est bien, elle est belle sur le sur en sur image, elle est belle comme ça. Même si tu la vois en réel, c'est des belles motos. Attention, elles sont bien, elles sont pas elles sont pas mal finies. Hein. Les câbles se passent bien et tout ça. Il n'y a pas de, de problème d'ajustement des plastiques. Et de... Non non non, franchement, je te dirais pas que c'est une moto chinoise. Tu n'a aucune raison, tu n'as aucune chance de te dire que c'est une moto chinoise. Je peux te dire moi, bon, ils ont fait des énormes efforts et des énormes progrès vis-à-vis -vis de ça. Mais le ce problème, c'est que ça vient au niveau du moteur et au niveau aussi du câblage électrique. Ils ont énormément de pannes électriques. Des feux qui claquent, euh, des feux stop qui marchent plus, des phares qui s'allument plus, euh, par exemple les clignotants qui marchent mal, ou alors tu as le faisceau qui a tendance à prendre l'humidité, tu as du mal à démarrer, ou alors ça t'a des coupures. Bref, tu plein de merde comme ça. Que moi, c'est pour ça que jamais, jamais, jamais de ma vie, je m'achèterai une moto chinoise. Non, si tu dois acheter, je vous dis. C'est euh, ça une japonaise, même pas BMW ou du Non, j'ai pas confiance dans une moto au KTM encore moins KTM. J'ai pas confiance, j'ai eu trois KTM. Regardez les regardez historiques de ma chaîne, regardez hein, les vidéos, hein, vous allez voir si je mens. J'ai eu deux motocross, un 256 SX, un 350 SXF et une super moto de KTM. Et la dernière, hein, c'est de 2021, c'est pas une vieille qui sortait toute neuve. J'ai eu que des emmerdes, que des emmerdes, des problèmes électriques, des motos qui se coupaient carrément, qui voulaient plus démarrer ou qui coupaient en roulant, des motos qui fuyaient l'huile. Bref, c'est pour ça, depuis que j'ai ma Honda, je suis peinard, je suis tranquille, je l'amène une fois par an, euh, où ils font juste la vidange, ils ont rien à trouver, Il n'y a aucun problème, j'ai pas de fuite, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, j'ai rien. Voilà, je suis pas emmerdé, elle démarre au quart de tour, d'hiver comme d'été, elle roule, et puis c'est tout. Le seul problème que j'ai eu sur ma Honda, je vous le dis, c'est un petit joint au niveau de la culasse qui a tendance à transpirer un petit peu l'huile, j'ai une toute petite perdue, attendez, hein. au bout de 50 km, ça forme une petite goutte sous le moteur, c'est un joint qui transpire une en Honda, Là, mon concessionnaire il a dit c'est rien du tout on va pas démonter un moteur Le enfin, petit joint qui transpire et là ça fait 12 000 km c'est jamais aggravé donc ça arrive des fois des voitures même sur ma voiture le jour, ça m'a toujours. j'ai ça j'ai un petit joint qui transpire je fais une petite perdue mais j'ai jamais je, je ne rajoute jamais d'huile je veux dire, voilà ça et ma et mon petite chaîne qui a qui s'est ovalisé parce que c'est normal c'est la première chaîne là qui que depuis qu'elle est neuve et souvent elle tient pas bien le coup, les, les premières chaînes. Après, quand tu changes de chaîne, à, ta, au de temps, à ton premier changement, voilà, ça, ça, ça, ça règle le problème. Donc voilà, ouais, et encore, elle a tenu quand même 12 000 km. Comme je suis toujours quelqu'un qui tend à tirer à mort sur la moto en permanence, donc c'était pour ça aussi que la chaîne, au moment, elle n'a pas tenu le coup. Si tu roules comme un pépère, c'est sûr qu'elle tiendra le coup. Moi je suis toujours entre 130 et 140 avec la moto. Donc, en étant, voilà et pour vous dire, je vais terminer, je vais résumer sur ça. Euh, moi, les motos chinoises, euh, oui, ça vaut pas cher. disent qu'ils attirent les gens sur le prix bas mais tu t'aperçois vite, vite, vite de ton erreur, et tu t'aperçois rapidement que en vérité, euh, ça vaut pas le coup. Ni en vie, ni en entretien, c'est onéreux, parce qu'il qu faut en faire souvent, et en plus, tu as souvent des pannes et des problèmes, et c'est pas des moteurs qui vont durer longtemps, ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont des motos chinoises, ils ne les gardent pas longtemps. Et aussi à la revente, tu as un mal de chien à les revendre, parce que personne n'en veut. Voilà. Parce que les gens, ils en ont une peur bleue des motos chinoises, comme les voitures. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Et Si je dois me faire incendier, je vais me faire incendier, mais je préfère rester honnête avec vous. Et, et vous éviter justement d'acheter de la merde. Allez, ciao ciao les mecs.